907B, c'est euh, une bande dessinée, mais plutôt elle se rapproche d'un format light novel euh, japonais. Il y a une page euh, au texte ou une page illustration. Le, le projet c'est une rétrospective décalée, euh, fantasy, qui s'inspire des mangas, des sagas littéraires fantasy. C'est une rétrospective à la 10 de de la fin de la fin de la fin de la fin de de la fin de pas fin euh, la la la, la, la, la, la, années, surtout, Donc, enختار, la que euh, le projet il encourage euh, un travail journalistique m'a innovation ou artistique un travail artistique les deux aspects je trouve que c'est vraiment très Très important de le faire parce que les dernières années, dix les sources, les médias qui fait, il traite les informations d'une manière assez monotone. Les hawa justement, à la base, à bed, management, ça les touche pas du tout. Et le HAFRAT, il fait une plateforme ou elle, ou un projet qui encourage ce genre d'initiative. En fait, je suis en train d'avoir des projets de ce genre qui m'ont été captés. Je suis en train de me faire des fantasy et en même temps je suis en train de me En fait, je suis en train de diversifier les genres dans le traitement de l'information.